Et yo tous les abonnés, c'est TipsWiz, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 de la Tips, donc les meilleurs clips réalisés par la Tips, donc euh, aujourd'hui c'est en ma compagnie, et euh, du coup c'est un top 5 euh, particulier, il y a 5 clips que j'ai jugé par moi-même, si ça ne vous plaît pas, dites-le en commentaire, peace. On se retrouve en 5ème place avec Valy qui va nous faire une trip, une balle, bien joué. Pour la quatrième place, on se retrouve avec Atex, et j'ai tendance qu'en sa compagnie, qui va nous réaliser un petit single, va s'allonger, se relever, une triple, une balle, et le dernier pour la OS. Bien joué Atex. En troisième position, comme le CDD numéro 46, si je ne dis pas de conneries, on retrouve Iron sur AW, donc il va nous faire un petit single, le petit deuxième. Le troisième qui ne prendra pas sa balle, il va essayer plusieurs fois de le tuer. Et au bout de la troisième fois, il va réussir à le tuer et là, la trépune balle qui s'aligne, donc la quad OS. Bien joué Iron, joli clip. En seconde place, on retrouve Optix qui va nous faire une petite collate, un petit single, un autre single pour la quad OS, un autre single pour la 5 OS et remaintenir une fois la, la quad OS avec un petit single. Bien joué optics. Et en pole position On retrouve Nexia qui a déjà fait un kill pendant que je parlais Un petit deuxième kill Une collate Pour maintenant Hop, un petit 5 OS, première 5 OS, deuxième 5 OS Pour au total une petite 7 feed Dommage que tu te sois fait tuer sinon Ça aurait été bien plus joli Même si c'est déjà un très joli clip Donc voilà les gars, c'était le dernier clip Du top 5 de la tips Donc euh... Si les, les, les clips sont mal classés selon vous, s'ils méritent euh, d'autres top 5, lâchez un like, commentez, passez euh, voir ma chaîne si vous voulez, je pense que je demanderai à Aaron de la mettre en commentaire dans le Wiz dans les commentaires. Et voilà, c'était Wiz les gars, donc peace tout le monde, portez-vous bien et fidez bien, ciao